Bonjour à Londres, bonjour, heureux de vous retrouver, vous voyez derrière moi le taxi, knowledge et speed, la connaissance c'est la vitesse, mais oui bien entendu, rien ne se gagne avec l'ignorance, plus nos connaissances augmentent, plus nous pouvons être inspirés, avoir des idées, avoir en effet euh, généré de la créativité, doper notre possibilité de trouver des solutions, plus nous faisons accroître nos connaissances, plus il est facile de développer des idées, de développer de l'espoir, dans l'ignorance, rien ne peut savoir, rien ne peut se faire. N'hésitez pas à développer votre connaissance. Cultivez-vous, tenez-vous au courant, ne restez pas dans l'ignorance. Ça aussi, c'est favoriser l'optimisme, c'est savoir ce qui se passe autour de vous et même au-delà des choses qui sont vues et qui ne sont peut-être pas vues. Continuez à vous former, continuez à apprendre, continuez à vous cultiver et vous serez toujours, toujours plus fort. Soyez heureux et simplifiez-vous la vie. Salut les amis